Dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre. La galaxie est en flammes et la vision qu'avait l'Empereur pour l'impérium de l'humanité est en ruine. Dix mille ans auparavant, Horus, le fils favori, se détourna du père pour embrasser le chaos. S'ensuivit un schisme dans lequel les gates d'Horus affrontèrent les armées restées loyales à l'Empereur dans de titanesques batailles. Les planètes entières furent consommées et aujourd'hui encore la galaxie reste divisée. Le décor est planté. Système bellicas, à 39 000 années-lumière de la Santerra. Bureau régionaux de l'Inquisition, 981e année du 41e millénaire, lundi 11 octobre, 11h29. Donc Harry Eh, hey, Mais vous n'êtes pas Harry Non monsieur, je suis l'inquisiteur Simon Creed. Nous avions rendez-vous à 11h30, monsieur. Où est Harry Je n'en ai aucune idée, monsieur. Je... Je dois aller chercher Harry. C'est mon élève préféré. Il serait capable de se noyer dans la pancine ce couillon. Monsieur Monsieur Seigneur inquisiteur Bubblebore et notre entrevue Vous Voyez avec la balle train qui me sert d'assistant Bonjour Putain, faut toujours lui marcher le travail à ce petit con Vas-y que je t'offre un imbus de mille, et vas-y que je te donne une épée Ok... Excusez-le, Inquisiteur Son élève favori a déjà redoublé deux fois en trois ans, ça, plus le fait qu'il n'arrête pas de se gaver de ses dragées surprises périmées, j'ai bien peur que son lobe temporal ne soit légèrement endommagé. Mais trêve de bavardage. Oui, assez parlé. Lordo Hereticus vous charge d'une mission de la plus haute importance. Vous allez devoir enquêter sur la présence d'un dangereux culte hérétique qui serait apparu sur Vigermos 2, situé dans le sous-secteur Asilus. C'est loin, ça, non mmh, Environ 11 000 par sec. What <coughs> Vous embarquerez avec votre navette et équipage demain à bord du croiseur Krop mugli des Dark Angels. En effet, un contingent des Empereurs Swords et des Dark Angels se rend sur Asilus afin de mater une révolte. Oui, le gouverneur local a décidé de prendre son indépendance et de s'affranchir de l'Imperium. Maître Corael de la quatrième compagnie des Dark Angels commandera la force de pacification, et il a lui-même dit qu'il boufferait le cœur du traître pour ensuite le chier pour en faire de l'engrais qui servira pour les tomates de son jardin privé. Euh, fin de citation. La classe Malheureusement, les 14,7 milliards d'habitants de la planète vont également trinquer. Pour ce qui est de votre mission, vous vous séparez de la flotte impériale une fois arrivé dans le système Azivus. Et vous continuerez avec votre vaisseau pour atteindre Viguermos 2. Là-bas, vous prendrez contact avec le commissaire Gajon. C'est l'officier qui a contacté l'Inquisition et formulé une demande de renfort. Ta ta ta ta ta. Type en capuche chelou, stop. Peut-être une dizaine, stop. Peut-être plus, stop. Ou peut-être pas, Hehe. stop. Armée de fourches, stop. Besoin d'aide, stop. Mais il peut pas s'occuper d'une dizaine de paysans avec un régiment de soldats impériaux, ce monsieur D'après nos renseignements, le commissaire Gajon exécuterait ses soldats à un rythme assez élevé. Motif Tous des incapables. La relève n'arrivera pas avant plusieurs mois étant donné que le conflit sur les est gourmand en ressources humaines et que Vigermos ne présente qu'un faible intérêt stratégique. Et les soldats qui restent Il a quand même pas buté 10 000 mecs en moins d'un an, non Apparemment, il serait trop occupé à préparer la gigue du premier samedi du mois et à en assurer la sécurité. C'est un événement important pour ces citoyens, voyez-vous. Ah, attendez que je résume là. Vous me faites traverser la moitié de la galaxie pour m'envoyer sur une planète pourrave, n'ayant aucune valeur stratégique pour que je dégomme une demi-douzaine de clampins empereurs armés de fourches. Et de faux. Waouh, et de faux. Mais dans ce cas-là, il faut appeler un dératisateur. Pas l'Inquisition, monsieur. On ne discute pas, Creed. Le Seigneur Bubblebore a parlé, et n'oubliez pas qu'il représente la parole de l'empereur. Seriez-vous contre l'empereur, Inquisiteur Creed Non, non. Alors c'est parfait. Attelez-vous à vos préparatifs, et bon vent